Salut à tous, c'est Jerry Khan pour les Black Grassmen <rire> Les hommes, c'est comme la neige On ne sait pas combien il y aura de centimètres, ni, con... ni combien de temps ça durera <rire> oh, oh. oh, pas cool Pourquoi les, ga... les Canadiens vont toujours chez le coiffeur Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont gagné, qu'ils ont trouvé surtout pour gagner une coupe <rire> C'est pas cool, mais c'est drôle Un homme se rend chez le garagiste. Pouvez-vous me réparer la roue Bien sûr Comment avez-vous fait pour la trouver J'ai roulé sur une bouteille Vous ne l'avez pas vue Non Le mec l'avait dans la poche Oh <rire> ah C'était Jerry 4 pour les de la semaine Oui. <rire>